Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire, celle-ci. Alors, il est 11h29, on a le temps de faire quelques petits tests ensemble avant de démarrer. Euh, je vais vous demander s'il est possible, dans votre onglet chat sur la droite de votre interface, euh, de m'envoyer un petit message pour me dire si vous m'entendez bien, si vous avez bien accès à ma présentation, celle-ci, et si vous voyez bien ma petite tête en bas de l'écran. Ça a l'air OK. Euh, bonjour à tous, bonjour Jérôme, bonjour Tiffany. Génial. Ok, tout fonctionne pour tout le monde, c'est parfait. Et il est pile 11h30. C'est génial, on va pouvoir commencer ensemble. Encore merci à tous d'être présents. Euh, juste en préambule, sachez que l'onglet chat que vous utilisez en ce moment, c'est parfait pour échanger comme ça, si vous voyez des problèmes techniques, s'il y a quelque chose qui vous interpelle pendant la présentation. Et vous avez juste à côté un hein, onglet questions. Très important de noter vos questions dans cet onglet-là, euh, tout simplement parce qu'à la fin de la présentation, ou même au fur et à mesure de la présentation, moi, je vais aller sur cet onglet et je vais essayer de répondre à vos besoins, pour que ce soit un maximum euh, interactif, donc répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à, à, à mettre... Euh, voilà, si c'est dans le chat, je peux les voir passer, mais je peux aussi ne pas les voir. Donc, dans l'onglet questions, c'est parfait. Euh, je vous donne... Tout d'abord, les clés de ce webinaire, euh, va, je vais commencer par vous présenter qui on est chez celle-ci très rapidement, euh, quel type de fonctionnalités, quel type d'outils on propose. Je vais aller assez vite, euh, je vais vous proposer une présentation sous forme de slide, mais euh, je ne vais pas vous assommer de slides. il y en a à peu près six, on va aller assez vite. Et ensuite, on va prendre un cas concret ensemble, et on va voir comment on, on va gérer ce cas avec l'outil celle-ci. Voilà, euh, aujourd'hui dans, dans les personnes qui nous écoutent, euh, j'ai repéré quelques noms de personnes qu'on connaît déjà, euh, qui ont déjà utilisé celle ci euh, certaines personnes qui ont été, utilisé des comptes trials et d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Donc je vais essayer de me, me caler un petit peu au milieu de tout ça pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Et j'ai déjà des questions j'ai déjà des questions. Alors, euh, c'est une question purement produit. Maxime, on reprendra ensemble euh, juste après. Comme ça, je pourrais vous aiguiller. Euh, J'imagine que Maxime, vous avez déjà un compte chez nous, euh, un, un compte celle-ci. On, on, on fait le point ensemble juste après pour vous aider euh, sur, sur vos devis. Mais en tout cas, la question est, est bien gardée de côté, je vous rassure. Voilà, Bon, on démarre ensemble. Je vais commencer tout simplement euh, par me présenter. Donc, moi, je suis Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel chez celle-ci. Euh, ça fait déjà maintenant plus de 4 ans que je travaille pour celle-ci. Euh, J'ai évolué dans les euh, différents services chez celle-ci, du service commercial jusqu'au service marketing. Celle-ci, euh, celle-ci, c'est aujourd'hui un peu plus de 70 salariés euh, ici à La Rochelle. C'est une société, c'est une. Une entreprise qui a été créée à La Rochelle, qui vit encore aujourd'hui à La Rochelle, euh, avec nos différents services, le service commercial, marketing, développement, le service support également, on est tous ici présents euh, à La Rochelle. C'est vraiment une volonté de nos deux cofondateurs, Frédéric et Alain, euh, qui, qui, qui voient en La Rochelle euh, un, un vrai vivier pour avoir des talents et pour pouvoir développer l'entreprise, euh, même sans être au cœur de Paris. Euh, aujourd'hui celle-ci c'est environ euh, 4500 clients euh, pour 16 000, un peu plus, 18 000 utilisateurs euh, cette différence entre nos clients et nos utilisateurs c'est très simple c'est parce que chez celle-ci vous pouvez prendre un compte, donc un compte client et avoir une multitude d'utilisateurs dessus, euh, 5, 10 ou 100, 200 ou 1000 voilà. c'est pour ça qu'il y a vraiment une disparité entre ces deux chiffres euh, aujourd'hui celle-ci c'est euh, 11 ans d'existence donc, on est loin de, de la startup qu'on a pu être à l'époque. Euh, C'est vraiment une entreprise totalement structurée euh, ici à La Rochelle. Je passe directement sur nos outils. Donc, celle-ci, en fait, vous propose trois outils. Euh, un outil de CRM, un outil de facturation et un outil de comptabilité pour pouvoir vous suivre sur l'entièreté de votre cycle de vente. Donc, vous, comme vous pouvez le voir, dans chacun de nos outils, on va avoir une masse importante. De fonctionnalités. Euh, L'outil CRM chez celle-ci va bien sûr reprendre euh, la fiche client, la fiche prospect. Donc le cœur de la solution celle-ci, c'est là où on va venir euh, alimenter, venir stocker toutes les informations, toute la qualification de vos clients. Les échanges, les commentaires, euh, les mails, les appels, euh, les besoins de votre client, les, les champs euh, de qualification dont vous allez avoir besoin, euh, son adresse, son, son sirène, son sirette, euh, pourquoi pas ses besoins que vous allez renseigner. Donc vraiment, c'est la totalité des informations que vous retrouvez euh, dans, dans cette fiche client, cette fiche prospect, pourquoi pas cette fiche contact. Vous allez bien sûr avoir la possibilité d'opportunités d'affaires que vous allez faire vivre dans un tunnel de vente, ce qu'on appelle un pipeline de vente. Euh, chez celle-ci, on vous laisse libre. Ça veut dire qu'on vous laisse la possibilité d'utiliser celui qu'on vous met par défaut dans votre compte, mais vous pouvez également le modifier et en créer d'autres. Euh, parce que c'est très simple, vous allez avoir la possibilité avec celle-ci, et ça c'est assez génial, c'est de traiter en fait vos, vos opportunités d'affaires différemment selon leurs sources. On pourrait imaginer des sources qui viennent depuis votre site internet pour vous demander une démonstration par exemple de votre solution, euh, ou des, des, des opportunités que vous avez créées sur un salon professionnel par exemple. Et bien, votre schéma de traitement n'est certainement pas le même. Nous aujourd'hui on vous conseille même d'avoir un schéma euh, un peu plus personnalisé par rapport à ça. Eh bien, vous allez pouvoir les créer euh, et les personnaliser justement dans votre compte Celsi. Et bien sûr, vous pouvez en créer autant que vous voulez. La création de devis à la vitesse de l'éclair, hein, ben ça c'est simplement parce que euh, sur un service commercial, c'est pas forcément le moment qu'on préfère parce qu'on perd du temps. Euh, vos commerciaux vous le diront, euh, ils vont négocier s'il faut qu'ils passent derrière euh, 10 minutes à créer un devis, euh, à s'arracher les choses, ça leur plaît pas du tout. Donc chez celle-ci, on vous permet de créer un devis de façon extrêmement simple. Euh, vous allez pouvoir même créer des modèles prédéfinis qu'on va aller récupérer et qu'on va pouvoir modifier à volonté et envoyer très simplement par mail avec une signature électronique. Donc, c'est vraiment pour optimiser le temps de votre service commercial. essayer de passer un minimum de temps sur les tâches qui sont récurrentes, qui ont assez peu de valeur ajoutée et qui sont en plus source d'erreur. Là, on va plus ou moins les automatiser pour éviter, pour soutenir un petit peu tout ce schéma qui peut être porteur d'erreur. Euh, la signature électronique je vous en ai parlé il y a encore plein d'autres fonctionnalités dans cet outil euh, là j'essaie de vous donner on va dire, les, les, les, les principaux je regarde rapidement si j'ai d'autres questions avant de passer au prochain outil Une question euh, d'Angelo sur la signature électronique, à savoir si c'est une option payante. Alors, en fait, la signature électronique dans votre compte Celsi, quand vous prenez un, un compte celle-ci, vous avez un lien avec Usign, qui est notre partenaire, et vous avez déjà crédité sur votre compte euh, une somme de signature électronique. Après, bien sûr, si vous avez besoin d'en avoir plus, euh, vous pouvez en fait recharger directement depuis votre interface celle-ci. Donc, en fait, l'option n'est pas payante, mais par contre, si vous souhaitez utiliser la signature électronique, vous allez payer à la signature simplement euh, vous pouvez aller voir on a un article de fac qui est très bien fait pour euh, pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne mais c'est vraiment très simple d'utilisation et pour vous faire un petit peu la main dessus bah, vous en avez déjà préchargé sur votre compte euh, une question également de christophe Alors, on aborde des sujets que je voulais aborder un peu plus tard mais c'est pas grave est-il possible de réaliser un import de ces contacts euh, un import de ces contacts dans celle-ci euh, alors là, c'est un peu plus précis, euh, Christophe, c'est un apport de contact bien évidemment, dans celle-ci, on a une plateforme d'import qui est hyper puissante et qui vous permet d'importer vos contacts, vos prospects, euh, ce que vous voulez, en autonomie, si vous le souhaitez, ou avec notre équipe Services. Euh, là, on demande des contacts sous iOS. Euh, de mémoire, je ne pense pas. Je vais garder cette question pour pouvoir vous répondre un peu plus tard, euh, parce que j'ai un doute, vous voulez, en fait, j'imagine, euh, rapporter vos contacts que vous avez sous iOS directement dans celle-ci. Donc, euh, nous, on fonctionne sous euh, Excel CSV. Donc, si on peut les transformer, aucun problème, mais on vérifiera ça également ensemble. Je reviens sur ma présentation et on passe sur l'outil de facturation. Donc, comme vous le voyez, il y a une cohérence. Hein, on passe de la, euh, du CRM. Euh, on a fait un devis qu'on a fait très simplement. Maintenant, on est sur la facturation. Euh, l'outil de facturation dans celle-ci, il est plein de super fonctionnalités. Euh, vous allez pouvoir tout d'abord transformer un devis en facture en un clic. Ça veut dire qu'on ne va pas vous redemander on va dire un petit peu à l'ancienne, de recréer un devis en partant de recréer une facture pardon en partant d'un devis, euh, encore une fois, c'est source d'erreur, c'est beaucoup de temps perdu. Là, vous allez sur le devis, qui est passé par exemple en accepter, et vous allez pouvoir, euh, en, en, en cliquant sur le transformer, vous allez générer une facture avec sa propre numérotation, bien sûr, euh, et vous allez même pouvoir le modifier à ce moment-là s'il y a des ajustements à faire, et vous créez votre facture tout simplement en cliquant sur modifier. Encore une fois, beaucoup de temps gagné. Le paiement en ligne, c'est hyper important. Chez celle-ci, on vous propose le plus large, les plus larges possibilités de paiement euh, imaginables. C'est vraiment important. Il faut laisser à votre client la possibilité, euh, les différentes possibilités pour vous régler, pour éviter un blocage à ce moment-là. Donc, dans celle-ci, vous pouvez euh, faire payer par carte bancaire, vous pouvez faire payer par PayPal, par virement, euh, par prélèvement. Voilà, vous allez décider un petit peu comment vous voulez faire payer euh, vos clients. Vous allez pouvoir le gérer directement sur le document, en accord avec lui, ou lui laisser le plus large éventail possible. Les abonnements, euh, fonctionnalité très intéressante également chez celle-ci. Si vous avez l'habitude de vendre euh, de la récurrence, de l'abonnement, euh, vous vendez par exemple euh, des services tous les mois euh, sur un abonnement d'un an, ben vous allez pouvoir en fait créer avec un modèle de devis, un modèle de facture dans celle-ci, créer une récurrence. Donc euh, on oublie le schéma de recréer la même facture tous les mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois ou même tous les ans. Celle-ci va le gérer automatiquement pour vous. Donc, il y a une facture qui partira à la date que vous avez définie, vers le contact que vous avez défini, et même après validation de votre part, si vous préférez vérifier euh, le contenu. Et ça partira de façon totalement automatique. Donc, comme ça, vous lancez votre abonnement, par exemple, sur 24 mois, vous le lancez une fois, et après, le système va tout gérer tout seul. Donc, encore une fois, on gagne du temps et on évite ces, ces actions fastidieuses. La relance, très intéressant également, dans celle-ci, euh, vous avez la possibilité d'une relance avant paiement euh, et une relance après date échéance euh, de paiement. Euh, donc vraiment, cette relance va dépendre de la date échéance que vous allez définir sur votre facture, et vous allez pouvoir créer euh, un scénario qui va commencer peut-être une semaine avant la date euh, d'échéance, et on va dire, euh, bah, pourquoi pas dans ce cas, euh, envoyer un mail pour dire, euh, « salut, salut Arnaud, euh, n'oublie pas, tu as une facture à régler euh, la semaine prochaine euh, par rapport à, à la prestation que je t'ai vendue. » Et également, après la date d'échéance, donc là c'est un petit peu moins drôle, mais c'est toujours de façon automatique, et on pourra avoir plusieurs mails qui vont partir comme ça pour, pour prévenir d'un défaut de paiement. Encore une fois, d'autres fonctionnalités présentes dans, dans, dans cet outil facturation, mais je reste vraiment sur, sur ce qui est à mon sens l'essentiel. Je continue sur l'outil de comptabilité. Encore une fois, on continue notre cheminement. Donc là, on a facturé cette facture on va l'envoyer en comptabilité dans cet outil de comptabilité vous allez pouvoir donner un accès à votre expert comptable un accès qui est gratuit dans votre interface donc ça c'est vraiment génial l'expert comptable en raffole parce qu'ils vont pouvoir venir dans votre interface celle-ci récupérer ce dont ils ont besoin pour gérer votre comptabilité donc, encore une fois, vous allez éviter, vous, de perdre du temps à envoyer les documents euh, dont ils ont besoin. Ils vous contactent, on a besoin de tel ou tel document, vous prenez le temps de les trouver, de lui envoyer. Euh, là, il va pouvoir venir les chercher lui-même, et donc, lui aussi va gagner du temps. Et si votre expert comptable euh, n'est pas en interne dans votre société, bah, il vous facture euh, du temps passé. Et là, il va, il va vous le facturer moins, en fait, tout simplement, euh, parce qu'il passera moins de temps euh, sur votre comptabilité. Il y a une fonctionnalité que j'adore moi sur, sur cet outil comptabilité, c'est la connexion de vos comptes bancaires. Euh, c'est un outil qui vous permet d'avoir la visibilité de vos différents comptes bancaires dans votre interface celle-ci. Donc évidemment, vous pouvez gérer les droits euh, comme dans toute l'interface celle-ci qui a le droit de voir par exemple vos comptes bancaires. Vous pouvez laisser uniquement à votre ADV, uniquement à votre comptable, uniquement aux dirigeants de la boîte. C'est vous qui le, qui le décidez. Mais en tout cas, vous pourrez en un clic avoir tous vos différents comptes bancaires, pas seulement un, mais tous vos différents comptes bancaires, et en voir l'historique juste en cliquant sur l'un ou l'autre des comptes bancaires. Euh, c'est assez génial parce que vous allez pouvoir voir euh, les débits, les crédits en temps réel. On sait quand on dirige une boîte, quand on est comptable dans une boîte, on doit le faire régulièrement toute la journée, le refaire et le refaire. Et c'est vraiment une grosse perte de temps à chaque fois d'aller rechercher ces codes, retaper les codes pour les différentes banques et aller voir à chaque fois. Là, vous avez tout sous les yeux. Et donc, vous allez pouvoir rapprocher vos achats et vos ventes. Vous allez pouvoir voir des débits et des crédits sur votre compte et les rapprocher de factures que vous avez éditées avec votre interface celle-ci ou pourquoi pas des factures d'achat également. Donc, C'est encore une fois très performant euh, ça va faire gagner beaucoup, beaucoup de temps à votre équipe euh, comptabilité. C'est vraiment, euh, nous, on l'a vu en interne, hein, évidemment, celle-ci celle utilise son outil et on a vu le, le temps gagné tous les jours. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant parce qu'on a, sur chacune des strates de notre, de notre entreprise chez celle-ci, fait gagner du temps à nos équipes et donc on a pu les concentrer sur l'essentiel, euh, le cœur de leur travail et là où ils ont une grosse valeur ajoutée. Je suis passé sur les trois, vous l'avez vu très rapidement, je suis passé sur les trois grandes familles d'outils celle ci euh, Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer l'interface celle-ci, et puis de qu'on se fasse ensemble un, un petit schéma de, de prise en charge d'une un, opportunité, qu'on la fasse vivre, et puis que je puisse un, un petit peu vous expliquer également les autres interactions celle ci parce que c'est chez, chez, chez celle-ci, pardon. C'est du mal aujourd'hui, euh, chez celle-ci, euh, ce qu'on ce qu veut également, c'est pouvoir interfacer vos outils du quotidien. C'est très important pour nous, c'est-à-dire qu'on vous donne trois outils très puissants, avec plein de fonctionnalités, mais on a totalement conscience que vous avez aussi vos outils du quotidien qui doivent venir se greffer. Donc, on va commencer ensemble. Hop, je regarde, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Euh, une question de Jérémy avez-vous un OCR pour lire automatiquement les factures fournisseurs euh, c est, c est, c est, ça va arriver voilà. je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas euh, trop teaser mais c'est mais en effet vous pouvez compter sur ce type de, de, de fonctionnalité chez nous euh... alors j'ai des questions pour le référencement, on verra également plus tard euh... Oui, en effet, euh, Anne nous demande si euh, pour euh, faire des relances euh, post-échéance, il faut synchroniser notre boîte mail. Alors, en effet, euh, celle-ci, c'est un outil très puissant et il devient puissant quand vous allez l'utiliser à fond. Ça veut dire qu'il faut utiliser également les mails avec celle-ci. Euh, nous, par exemple, toute l'équipe celle-ci, on travaille sur Gmail, on a tous interfacé nos Gmail avec celle-ci et on a un historique complet dans chacune de nos fiches clients de tous les échanges de mails avec nos différents contacts clients, prospects, fournisseurs, euh, c'est c'est centré, euh, concentré tout ça dans la fiche client. Euh, c'est également vrai quand on envoie des mails par exemple pour des relances, ça peut partir à mon nom comme au nom de la DV, mais pour ça il faut vraiment interfacer son compte Gmail avec celle-ci. Alors bien sûr c'est gratuit de le faire, vous pouvez le faire très facilement, ça se fait vraiment en quelques clics, et on a des articles de fac qui sont là euh, pour vous aider justement sur le sujet. Je passe sur la présentation celle-ci parce que je vois que j'ai beaucoup de questions, je reviendrai dessus juste après. Donc, Pour ceux qui ne nous ont pas encore testé ou qui ne nous connaissent pas, euh, là vous arrivez sur un tableau de bord celle-ci avec des cartes euh, pour avoir une visibilité. Vous êtes bien sûr sur un compte test que j'utilise moi pour faire les vidéos de l'Académie celle-ci. L'Académie celle-ci c'est euh, pour vous aider à prendre en main la, la, la solution celle-ci, pour vous montrer nos différentes fonctionnalités. Voilà, C'est vraiment un, un centre d'aide, euh, très clairement. Euh, donc toutes ces cartes, vous pouvez les paramétrer, vous pouvez les personnaliser, vous mettez ce que vous avez en, envie euh, en avant. Voilà. Le, le sujet n'est pas celui-ci aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille chercher une opportunité. Donc on va aller voir notre vue pipeline, notre tunnel de vente. Euh, là, on est sur un tunnel de vente, vous avez vu, qui est euh, assez long. On peut vraiment faire des plus courts, mais également des plus longs si vous le souhaitez. L'idée, c'est de se dire, on a une source, euh, on a une source de site internet. Euh, un petit bouton, euh, je souhaite un renseignement. Quand, quand, quand je clique sur ce bouton sur votre site internet, je renseigne mes coordonnées de façon totalement automatique, ça va créer une opportunité dans votre CRM, celle-ci. Sur cette opportunité, je vais avoir la source qui va être identifiée comme étant le site internet, la demande de renseignement. Donc, par rapport à cette source, bah, moi, j'ai créé un tunnel de vente spécifique avec ici, pourquoi pas, euh, une première étape qui serait piste, prospection, contact téléphonique, euh, envoi du devis. Donc là, ça pourrait peut-être potentiellement arriver directement à contact téléphonique. Donc, on aurait ici une opportunité qui arriverait directement sur contact téléphonique. On pourrait même imaginer qu'une euh, fois que vous avez fait cette demande, quand ça arrive dans, dans cette étape de mon tunnel de vente, ben, il y a un mail qui part automatiquement. Imaginez la, la, la, la puissance d'un outil qui va envoyer un mail très personnalisé à votre futur prospect, à votre contact, euh, de façon totalement automatique. Ben, C'est très simple. J'ai la possibilité, la possibilité ici de créer une automation de mail ce qui représente un scénario d'emailing que je vais pouvoir définir avec, en reprenant par exemple un prénom, en reprenant un nom, en reprenant le nom d'une société. Je vais créer mon mailing, mon mail, je vais le mettre à l'entrée dans l'étape, par exemple, ou à J 2, à J 3. Et je peux comme ça créer tout un scénario avec plein d'entrées différentes. Et ça, c'est assez génial parce que, imaginons que vous ayez sur un salon, euh, vous avez... Euh, récupérer des contacts sur ce salon, vous les renseignez dans votre CRM, et au moment où ils arrivent dans la première étape, il y a un premier mail qui part en disant euh, ⁇ Salut Fred, merci beaucoup de ce contact qu'on a eu sur le salon professionnel à Paris, euh, je reviens vers toi très rapidement euh, pour répondre à tes questions. ⁇ Et peut-être un deuxième mail qui partirait cinq jours plus tard, euh, si jamais vous êtes débordé, que vous avez énormément de contacts, en disant ⁇ Fred, je t'ai pas oublié, hein, euh, j'ai beaucoup de travail, et euh, je te propose qu'on prenne un rendez-vous directement via nos agendas, par exemple. Donc, vous pourriez imaginer ce que vous voulez en termes de scénario. Ce qui est sûr, c'est que c'est très personnalisé et que ça va vous permet encore une fois de gagner du temps. Et vu que nos adresses mail bah, sont connectées avec celle-ci, ça part de mon adresse mail. Et si j'ai une réponse, ça vient tout simplement dans mon adresse mail. J'ai euh, eu ce contact téléphonique, ça s'est extrêmement bien passé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer mon opportunité dans l'envoi d'un devis. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a la possibilité euh, sur ces opportunités de créer des devis. Alors on a la possibilité de le créer directement depuis l'opportunité. On peut aussi également, depuis l'interface ici, créer un nouveau document. Et également, sur la gauche ici, de créer un nouveau devis. Nous, on va aller chercher un devis qui est déjà créé. Alors, ça prend trois minutes, mais c'est toujours trois minutes de gagner pour cette vidéo. Euh, on va aller chercher n'importe lequel. Le premier qui est en brouillon. Donc dans mon schéma, je viens de raccrocher avec mon client. Je peux même le faire en ligne. Euh, c'est très quali aussi de le faire en ligne avec son client. Ah, attendez, je vous fais la proposition commerciale tout de suite. Euh, je ne suis pas sur le devis. Euh, c'est très quali de faire la proposition commerciale directement. Pardon, je vous disais. Donc là, j'ai créé mon devis, je l'ai validé. Je suis sur le brouillon tout simplement parce que je ne l'ai pas encore euh, envoyé par mail. Je peux juste cliquer pour l'envoyer par mail. Je peux également lui ajouter une signature électronique. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça, c'est euh, également assez génial de pouvoir se dire ici que je vais rajouter une signature électronique. Je vais choisir mon signataire depuis la fiche client, depuis la fiche prospect, où je peux en créer un nouveau. J'ai un mail ici qui est pré et qui me permet d'envoyer la signature, et j'ai juste à l'envoyer. Côté client, c'est très simple. Vous recevez un document à signer avec une validation à faire par code secret que vous allez recevoir, par exemple, par SMS. Une fois que je l'ai envoyé, mon document va passer en envoyé. Bien sûr, ça, ça sera se automatiquement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si on veut continuer le schéma on va pouvoir également le convertir. Et on va pouvoir le convertir en facture, par exemple. Je convertis mon document en facture. C'est extrêmement simple, ça se fait en trois clics. J'enregistre et je quitte. Et là, j'ai bien ma facture qui est éditée Vous voyez, c'est pour vous montrer que ce schéma, il est très court, très simple à utiliser. Euh, on, on peut vraiment... Euh, de façon très simple et fluide, demander à un service commercial, d'aller jusqu'au devis, euh, demander à un service chez vous qui va s'occuper de la facturation, de récupérer les devis, de les transformer en factures, et ensuite, une fois qu'ils sont transformés en facture, si j'ai choisi un mode de relance, eh ben, je vais avoir les relances qui vont partir de façon automatique. J'ai quasiment plus rien à faire, à part pourquoi pas enregistrer un paiement, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très simple. En plus, vu que j'ai des alertes dans celle-ci, ben, je vais être alerté par exemple quand j'ai un nouveau paiement sur le document. Euh, si jamais c'est quelqu'un ben, qui met un petit peu de temps à me payer, je suis également alerté à chaque fois qu'il va regarder ce document. J'ai du tracking sur, sur ma facture et ça va m'alerter. Ça va me dire « Anthony, ton client Frédéric est en train de regarder en ce moment même ta facture. » Ça existe également sur les devis. C'est très, très apprécié par les, services, par les services commerciales, les sales ici, ils adorent parce qu'ils ont possibilité de, de renouer un échange à un moment euh, en disant bah, j'ai vu que vous avez passé un petit peu de temps sur le devis Est-ce que vous voulez qu'on en parle Par exemple Donc c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, on va aller jusqu'à euh, la comptabilité avec la vision des comptes bancaires, avec l'envoi des documents euh, en comptabilité et l'accès expert comptable. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un schéma fluide et simple. Là où je vous disais qu'on va venir ajouter vos outils du quotidien, c'est que bah, pour faire tout ça, il ne faut pas que celle-ci. Il faut par exemple de la téléphonie. Euh, il faut par exemple des mails. On a parlé tout à l'heure de Gmail, on va pouvoir interfacer. Euh, D'autres boîtes mails également, hein, pas que Gmail, mais je pars sur le, on va dire sur le principal. Mais par exemple, la téléphonie. Euh, vous allez avoir besoin également, je reviens sur ma présentation, euh, d'une solution de téléphonie. Bah, vous voyez par exemple, on est totalement interfacé avec Ringover, euh, qui va vous permettre, avec celle-ci, d'avoir une remontée de fiches clients par exemple ou qui va vous permettre d'avoir des liens cliquables. Euh, je vais pouvoir cliquer sur un numéro de téléphone pour automatiquement l'appeler. C'est de la téléphonie dématérialisée. Donc, en ce temps, un petit peu de, de, de travail, de télétravail, de travail à distance, on est tous un petit peu éloignés de nos équipes, mais on peut continuer à travailler tout à fait normalement avec uniquement une connexion et un ordinateur. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai mon casque à la maison, je peux travailler comme si j'étais au travail. Euh, comme si j'étais au bureau. J'ai également euh, le lien avec mes clients, parce que dès que je vais laisser, avec mes, mes collaborateurs, dès que je vais laisser un commentaire, ils vont y accéder. Euh, dès que je vais enregistrer un appel sortant ou entrant, ils vont pouvoir y accéder. Donc, on est vraiment dans un total liaison, tout en étant à distance. Vous voyez, là, on a noté quelques-uns de nos partenaires qui sont un peu les plus utilisés, mais on en a énormément d'autres. Allez voir, allez faire un tour sur notre Marketplace, celle-ci, et vous verrez tous les différents partenaires. Là, on voit qu'on a des partenaires de paiement, comme Paypal, Atos, Stripe. Euh, GoCardless également qui est très intéressant quand on fait de la récurrence, euh, qui va vous permettre des, des, des, des, prélèvements, euh, des prélèvements chez vos clients, donc c'est très intéressant quand vous faites de la récurrence, mais c'est aussi pour du one shot euh, on, on a également, vous voyez, on a Gmail par exemple euh, on peut s'interfacer avec vos outils du quotidien, et ça c'est vraiment important et on peut même aller plus loin si vous avez des outils métiers, par exemple quand vous vendez une prestation euh, ça part en fabrication, vous avez toute une chaîne de fabrication pour un produit que vous vendez et bien pour euh, cette fabrication vous avez forcément un outil métier, et ben on pourrait pourquoi pas imaginer un, un lien entre celle-ci et cet outil métier. Euh, ça, c'est un lien qui peut se faire, c'est du sur-mesure. Euh, ça se fait grâce à notre API, qui est totalement ouverte chez celle-ci. Donc, si vous avez les compétences en interne, vous pouvez le faire vous-même. Et si vous ne les avez pas, on a tout un service chez celle-ci euh, qui sera un plaisir de vous répondre, Services, euh, qui pourra vous proposer des prestations clés en main, si on l'a déjà fait, ou pourquoi pas du sur-mesure, si c'est nouveau chez nous. En tout cas, il faut, faut se dire que, que cette interaction aujourd'hui, elle est cruciale pas que pour celle-ci, hein. dans le choix de toutes vos solutions euh, dématérialisées, euh, de la plus, plus anodine à celle que vous allez utiliser tous les jours, dites-vous qu'il va falloir à un moment l'interfacer avec les autres. éviter de devoir aller chercher les informations à droite, les ramener à gauche, les recopier pour aller en haut, pour aller en bas. Euh, ce qu'on veut, nous, c'est que tout ça, tous ces outils qui forment un cercle, bah, vous puissiez rassembler les informations à un point donné. Et le CRM, c'est vraiment l'outil où vous allez pouvoir récupérer l'entièreté de ces informations. Donc c'est vraiment euh, crucial quand vous allez faire ce choix euh, d'une solution, euh, qu'il y ait la possibilité de ce lien. Vraiment très important. Et bien sûr, euh, autre critère très important quand vous allez choisir, il faut qu'il y ait un accompagnement qui tienne la route. Euh, nous, par exemple, chez celle-ci, on... on est... On est vraiment très attentif à l'onboarding. Euh, on vous suit avec une équipe CSM. On vous propose une académie pour vous former. On a une équipe services euh, pour être là sur, du, sur de l'intégration, par exemple, de données, euh, pour vous aider avec vos outils métiers, pour vous aider euh, à l'onboarding de nouveaux, nouveaux collaborateurs. Euh, on ne vous laisse jamais seul. Et ça, c'est également très important quand on décide euh, de, de souscrire à un outil aussi important qu'un CRM. Parce que pour que le CRM il soit efficace euh, dans le schéma que je vous ai donné, il faut qu'il soit utilisé. C'est vraiment très important qu'il soit utilisé et adopté par l'ensemble de, de, de vos collaborateurs pour que tout le monde évolue sur la même interface. Nous, chez celle-ci, on a pris le biais de se dire qu'on vous donne une interface claire, limpide. On travaille beaucoup sur l'ILUX chez celle-ci pour que ce soit vraiment euh, fluide en termes d'utilisation et simple également en termes d'utilisation pour que tout le monde euh, puisse s'y mettre très facilement. J'ai, euh, Il est 55, j'ai encore beaucoup trop parlé. Je vais passer rapidement sur les questions, il y en a beaucoup. Donc Vous m'excuserez d'avance si je réponds pas directement à vos questions, mais sachez que de toute façon, on reprend l'intégralité de vos questions ensuite avec le service CSM et le service commercial chez nous pour pouvoir vraiment vous répondre. Et en plus, sur la présentation que vous avez sous les yeux, euh, je vous ai mis mes coordonnées... Euh, hop. Ici, euh, contact, la ligne téléphonique, le LinkedIn. Euh, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez tous également mon adresse mail directe parce que je vous ai envoyé une invitation pour ce webinaire. Vous pouvez tout à fait m'envoyer des mails euh, et, et qu'on prenne du temps ensemble. Alors. Est-il possible, c'est une question, est-il possible de gérer différentes devises de paiement Oui, bien sûr, vous pouvez gérer différentes devises de paiement. Euh, ça, ce n'est pas un souci sur celle-ci. On a également euh, une traduction de documents. Donc, vous pouvez vraiment travailler sur différentes, différentes langues euh, sous celle-ci. Euh, si mon hébergement mail est chez OVH, est-ce que c'est un handicap par rapport à un hébergement Gmail euh, avec mon nom de domaine alors, si la question, c'est vraiment pour l'interfaçage euh, de vos mails avec celle-ci, on pourra également euh, vous proposer une solution. Alors, c'est moins évident qu'avec Gmail, mais ça se fait également. Euh, on vous proposera tout à fait une solution euh, par rapport à, à, à votre liaison euh, mail avec celle-ci. Alors, est-il possible d'avoir deux cirés pour facturer euh, ou un compte celle-ci est seulement connecté à un numéro de euh, Aujourd'hui, pour une question de... De l'égalité, vous le savez, la facturation doit être euh, avec un numéro continu pour avoir euh, l'intégralité de l'historique de la facture. C'est une obligation légale. Encore euh, quelque chose de très important quand vous allez choisir un outil de facturation, il faut vraiment que ce soit euh, euh, dans ces termes. C'est très important euh, parce que sinon, vous vous mettez en porte-à-faux par rapport à votre utilisation et par rapport à votre facturation. Donc, pour qu'il y ait une numérotation euh, continue, euh, bah, il faut un seul numéro de SIRET. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous vendez... Euh, on va dire plusieurs produits avec plusieurs logos différents, mais sur un seul numéro tiré, c'est tout à fait possible. Si vous avez plusieurs numéros tirés, il va vous falloir plusieurs comptes celles-ci, euh, tout simplement pour cette légalité de facturation. Euh, on pourra en reparler euh, si vous le souhaitez. Revenez vers moi pour qu'on approfondisse un petit peu ce sujet, mais c'est euh, c'est une question intéressante et c'est vraiment euh, euh, voilà, on pourra en reparler ensemble. Alors. Beaucoup de questions. Alors non, j'ai une question de Romain sur le, sur le, le tracking des documents. Euh, aucun problème sur le tracking des documents, c'est quelque chose qui est... Nous, on en parle même volontiers à nos clients quand on les a au téléphone. Euh, et d'ailleurs, la plupart de nos clients le savent, vu qu'on on leur a vendu cette fonctionnalité euh, à la base pour qu'ils puissent euh, s'en servir. Donc c'est aujourd'hui la norme. Hein. Sachez que euh, aujourd'hui quand vous quand vous avez des documents euh, quand ils sont consultables en ligne via un lien, il y a euh, 90% derrière un tracking qui vous permet de voir quand le document est bien reçu, bien ouvert, euh, combien de fois il a été lu, combien de fois com combien de temps il a été lu. Donc c'est euh, c'est totalement euh, totalement euh, comment dire ouvert comme comme comme méthodologie. Peut-on classer ses prospects par importance Alors oui, en effet, c'est un, euh, une des possibilités du CRM, c'est même important. Il va falloir que vous donniez, euh, on va dire, une température à vos prospects. Euh, c'est prioriser les actions. C'est également un des rôles du CRM de pouvoir dire euh, j'ai une équipe commerciale mais je veux pas qu'ils se dispersent dans différentes tâches, on va prioriser les actions pour prioriser les actions, bah, vous pouvez avoir euh, un, un pourcentage qui augmente, par exemple chez celle-ci c'est le cas avec les ouvertures de mail, avec euh, l'étape dans laquelle il est dans, dans l'avancée de son, de, de son parcours dans le tunnel de vente, on va prioriser euh, l'envoi des devis avec euh, 10 ouvertures de devis par exemple euh, on va pouvoir euh, comme ça, arriver le lundi matin et avoir des actions comme ça qui sont priorisées. Alors, encore une fois, on l'explique dans la fac, on peut également vous aider euh, dans, dans cette méthodologie. Mais oui, c'est l'idée d'un CRM pour la prospection, c'est également de vous aider à prioriser vos actions et à communiquer auprès de la bonne personne au bon moment. Un petit peu comme euh, ce que fait le marketing en termes d'email. On veut vraiment euh, tellement bien qualifier et segmenter qu'on va pouvoir euh, appeler la bonne personne qui est vraiment euh, prête à passer le pas. Donc, on va prioriser nos actions comme ça. Les plus chauds, et puis on va descendre peu à peu. Alors, une question intéressante de Cathy également, euh, la création automatique d'une opportunité peut-elle peut générer une notification au commercial concerné euh, En fait, vous avez la possibilité de dire que, par exemple, le salon de Paris dont on parlait tout à l'heure, à chaque fois que euh, les personnes qui sont sur le salon vont créer une opportunité, ou à chaque fois... Euh, si vous voulez qu'on parle d'automatique, à chaque fois qu'une opportunité est créée sur euh, votre, euh, votre euh, widget de contact sur votre site Internet, eh ben, c'est euh, vous, Cathy, qui allez euh, devoir le gérer. Donc, c'est vous qui allez être propriétaire de cette opportunité, ou contact affecté sur l'opportunité. Donc, vous êtes potentiellement, si vous le décidez dans celle-ci, vous allez recevoir une notification pour vous dire, Cathy, euh, une nouvelle opportunité vient d'être créée euh, depuis votre widget de contact sur le site. Comme ça, vous ne passez jamais à côté. Euh, dans, il y a un centre de notification dans celle-ci et vous pouvez choisir euh, ce qui va vous notifier et ce qui ne vous notifiera pas c'est vraiment vous qui le décidez mais oui en effet euh, la réponse est un grand oui à Cathy J'ai une question par rapport à un compte, connexion d'un compte bancaire à l'étranger. Euh, là, on parle du Sénégal. Il faut juste vérifier en fait, quelle est votre banque, euh, quel est le compte, euh, Passer par notre support et on pourra vous répondre très facilement pour voir si notre partenaire Budget Insight, euh, qui s'occupe de cette connexion totalement sécurisée entre vos banques, euh, peut prendre en charge votre, votre banque au Sénégal. Alors, est-ce que les outils peuvent être indépendants euh, encore une super question, c'est Bénédicte qui la pose euh, qui demande si on peut prendre par exemple uniquement le CRM, euh, voilà, pour avoir un, une utilisation différente. En fait, chez celle-ci, le modèle économique, c'est simple, euh, de base, c'est le module, le, la fonctionnalité, l'outil CRM que vous allez choisir. Ça veut dire que euh, dans cet outil CRM, vous avez la fiche client, la fiche prospect, la fiche fournisseur, la possibilité de prospection. Euh, voilà, tout ce que je vous ai montré, je vous le remontrerai rapidement. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Quand vous arrivez, euh, vous souscrivez à notre outil CRM. Et ensuite, vous allez pouvoir rajouter, si vous le souhaitez, un outil facturation et un outil comptabilité, avec un nombre d'utilisateurs différents, parce que peut-être que vous avez une grosse équipe commerciale avec 15 commerciaux, et que derrière, vous avez deux personnes qui vont s'occuper de la facturation. Donc, vous allez donner deux accès à la facturation, et peut-être qu'un seul à la comptabilité, ou dix à la comptabilité, parce que vous avez un gros service comptable à vous de le décider. Et voilà, vous pouvez tout à fait euh, avoir cette possibilité de, de, de, de choisir quel outil vous voulez. Euh, sachez que sur notre site internet, donc, euh, sur, sur celle-ci, vous avez un, un, un simulateur qui est très performant, qui vous permet de voir vraiment ce que pourrait vous coûter la solution. Je ne veux pas rentrer dans des, euh, dans des, des explications tarifaires, euh, c'est vraiment plus clair sur le site. Euh, je vous invite à aller voir, euh, parce qu'il faut apprendre sinon du cas par cas. Je reviens sur mes questions. Une question également sur, sur les, la limite de personnes. Oui, c'est deux personnes minimum euh, en termes de, de, de, de souscription chez celle-ci, en effet. Euh... Aujourd'hui, on n'a pas, là, c'est une question de Romain par rapport à un tarif auto-entrepreneur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, on est vraiment sur, sur deux, deux accès minimum. Euh, Il n'y a, a pas cette possibilité. Euh, pour l'instant. Voilà, à voir, à voir comment ça peut évoluer, bien sûr, dans, dans le futur. Mais aujourd'hui, voilà, deux, deux, on est quand même sur un tarif assez bas. Euh, voilà, pour... Euh, Juste avance un tout petit peu sur ce tarif, et même si on est sur deux utilisateurs, euh, faites le, le schéma, Romain, allez voir, faites la simulation, Donc, vous allez voir, c'est tout de même assez bas. Alors, euh, je peux créer une société juste pour un contact qui n'est pas une opportunité ou un prospect ou un client, bien sûr. Euh, vous pouvez en fait allez créer directement une société dans votre interface, euh, créer un contact, euh, créer euh, euh, un prospect, peu importe, mais vous n'êtes pas obligé de les lier à une opportunité. Euh, Ce n'est pas une, du tout une obligation. Euh, vous pouvez euh, tout à fait euh, faire des imports. On a aujourd'hui des clients qui font des imports de, de listing de sociétés euh, pour, euh, pourquoi pas, euh, dans un futur, euh, faire de la, de la campagne euh, sortante et euh, faire du nurturing, par exemple. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. Et à un moment, ils vont pouvoir en masse euh, créer des opportunités. Il faut savoir que dans celle-ci, euh, nous, on vous pousse à qualifier, parce qu'on sait que la qualification de vos contacts, de vos prospects, de vos clients, c'est vraiment votre force pour, euh, pour, la, pour la satisfaction, pour faire plus de ventes, euh, pour la reconduction. Donc, c'est vraiment, vous en servirez tout le temps. Et cette qualification, une fois que vous les mettez dans celle-ci, elle n'est pas perdue. Vous pouvez à tout moment vous en servir de segmentation. C'est vraiment un, un, un schéma que, que moi, je mets très souvent en avant. On qualifie pour ensuite bien segmenter. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose... Il, faut, il faut, prendre les, faut mettre les mains dans celle-ci, euh, clairement, pour regarder comment ça marche. Euh, mais vous pouvez bien sûr, euh, à tout moment, créer des opportunités en masse, par exemple, euh, pour un secteur d'activité, par exemple. Et vous pouvez aussi créer des sociétés euh, avec qui vous aimeriez travailler, mais vous devez, pour l'instant, aucune opportunité, euh, opportunité d'affaires. Ça ne pose aucun problème. Le schéma que je vous ai donné, quand on est parti d'une opportunité, euh, c'était pour un schématique pour, euh, on va dire, répondre au plus grand nombre. Mais, mais vous pouvez tout à fait casser ce schéma et le faire différemment. On vous laisse plutôt plutôt libre. Euh, J'ai déjà dépassé pas mal le, le temps que, que, que je vous avais demandé de me consacrer. Euh, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de questions. C'est vraiment intéressant de parler avec vous. Donc, euh, Je vais reprendre moi toutes les questions. Je vais euh, voir avec l'équipe CSM, avec l'équipe commerciale pour qu'on puisse répondre à l'intégralité de vos questions. Moi, je me rendrai également personnellement disponible. Donc, venez vers moi, posez-moi toutes les questions euh, que, que vous avez à me poser. Euh, je finirai sur un point qui est, à mon sens, très important. Euh, je vous ai donné un schéma de, euh, de prospection de devises, de facturation et de comptabilité. On n'oublie pas une brique qui est très, très importante pour moi, c'est la satisfaction et la fidélisation. Euh, nous, aujourd'hui, en interne, par exemple, on utilise les tunnels de vente comme des tunnels de satisfaction et de fidélisation. Euh, je m'explique, on a transformé euh, les... Euh, je me remets juste dessus, voilà. On a, on a, on a récupéré ces outils euh, pour en faire euh, un tunnel avec des automations toujours en après-vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé un contrat, qu'on a une opportunité qui est en gagnée, ben, on la passe dans une étape qui est euh, fidélisation après-vente, avec toute une somme de mails qui va partir vers vous pour vous demander comment s'est passée la vente. Euh, Est-ce que vous avez aimé le produit euh, Est-ce que vous en parlez autour de vous euh, Des enquêtes de satisfaction Est-ce que vous avez besoin que je vous aide euh, Avec tout un, un schéma d'onboarding comme ça qui va partir depuis celle-ci. Euh, J'aime bien en parler à chaque webinar. Je vous invite à, à, à le tester, à le mettre en place. parce qu'aujourd'hui, la fidélisation et la satisfaction de nos clients, c'est euh, 50% potentiellement même plus de votre évolution par rapport à votre société. Donc, euh, n'hésitez pas également à contourner un petit peu ce qui se fait d'habitude avec les CRM euh, et, et également de rajouter cette brique, euh, cette, cette corde à votre arc. Voilà. Excusez-moi encore, j'ai beaucoup dépassé. Euh, on revient vers vous rapidement pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à m'envoyer des mails pour savoir ce que, vous, ce que vous pensez de nos présentations. On aime bien s'améliorer aussi tout le temps chez celle ci même dans nos présentations. Et s'il y avait des points sur lesquels vous préfériez que, que l'on passe un petit peu plus de temps ensemble, euh, la signature électronique, la création d'un tunnel de vente, peu importe, euh, on est vraiment là pour vous donc, euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer également des mails. Et encore une fois, je reprends toutes les questions euh, avec les différentes équipes pour qu'on vienne vers vous euh, rapidement. N'hésitez pas à aller vous ouvrir des comptes de test si c'est pas le cas, ce euh, si c'est pas déjà le cas, des comptes trial pour tester celle-ci. N'hésitez pas également à venir vers nous. On a des spécialistes qui sont là euh, pour faire des démonstrations avec vous. Bien sûr, c'est totalement gratuit. Et là, pour le coup, c'est totalement personnalisé. Ils ne vont pas parler à 100 personnes comme moi aujourd'hui, mais à une personne euh, avec votre configuration à vous pour voir comment celle-ci répond à, à, à, à vos besoins. Euh, Ambre me demande à quand le prochain webinar. Euh, je vais euh, voir pour le faire ou la semaine prochaine ou celle d'après, normalement dans deux semaines, un nouveau webinar. Si vous avez des idées, euh, euh, soumettez-les-moi pour qu'on puisse faire peut-être un webinar plus précis. Euh, et je vais également bientôt vous mettre en ligne une vidéo euh, d'un un webinar qu'on a fait euh, par rapport à la satisfaction et la fidélisation client, euh, pour vraiment vous parler, euh, hormis l'outil celle-ci, en plus de l'outil celle-ci, tout ce qu'il vous faut pour, pour gérer votre fidélisation et comment ça va vraiment vous rapporter. Donc je vous partagerai tout ça euh, bien sûr, si vous le souhaitez. Encore, merci à tous d'avoir été présents. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir vers nous si besoin. Excellente journée à vous. Au revoir.